Et ben voilà tous les amis Senzon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kirby. Et le monde oublié Aujourd'hui on va faire une nouvelle un nouveau let's play sur ce jeu. Et je vous jure que celui-là, on va le terminer à fond. Euh non. Non parce que je peux pas jouer en ligne, Donc euh, voilà. Donc oui, on va revoir la première scène qu'on a eu dans le ah. début. Ou alors on, on peut la passer mais. Non on va pas la passer parce que. Parce que voilà. bon je me tais, voilà. Regardez. <coughs> ah cette tête cette tête là tu as On se réveille sur la plage Ok, c'est parti pour Attendez deux secondes. Ok, c'est bon. Ok, bon oui, on recommence une nouvelle partie. Si j'ai déjà fait ça dans la démo, je vais le remontrer. Ouais, c'est grave. Parce que, attends, je vais juste me faire toucher, espère. on oh, voit oh, pas tout. Ça me saoule ça. Je suis beaucoup. <rire> Attendez. Attends. Voilà, l'écran, on voit tout là. Voilà, c'est parfait. point de contrôle. là j'ai un dog Bon, bienvenue dans un nouveau esprit, les amis. Donc, euh. Voilà, nouveau esprit sur Kirby. Et le monde oublié. C'est sur ce magnifique jeu. Oh là là. Ça va être chouette, de hein, faire un esprit sur ce jeu. Ça va être vraiment chouette parce que, bah. Parce que ce jeu est vraiment. Le jeu est vraiment bien. Achetez-le, franchement, enfin, achetez-le. Il vaut vraiment le coup donc euh. Est-ce ouais. que Kirby en 3D mon pote Après je pouvoir faire un autre que je Kirby à moitié 3D, moitié 2D. Celui-là 64, forcément, hein. Quand un jeu 64, tous les jeux en 64 c'est euh, en 3D. Certains. Certains ils sont pas. d'accord. Mais non c'est pas vrai et tout. Mais bon.. Je vais quand même faire enfin, d'autres Jokerbi. Bon, Pour ça, on l'a déjà vu. Pam, pam, pam, pam, pam, Et on a beaucoup plus de niveaux que la première fois. C'est bon. On a un niveau en plus. parfait donc on a la voiture <rire> non c'est vous là c'est fait. Bon, je sais pas si on aura une musique pour le douteur un bout de moment. Je ne sais pas. La peinture de la Bonjour, ou quoi un peu. You oh. You oh. oh. Voilà, donc là on arrive ici. Comme euh, avant... On a va... vu... Voilà. Le village des routes de Voilà. Donc le village des routes de Uh huh? Ouais, ce petit... personne -là. comment il s'appelle déjà et, et filin je crois je c'est ça c'est effila oui donc euh, oui <coughs> si vous avez pas vu le version le... démo allez ch acheter. allez checker donc là après ça on a un autre niveau Kirby c'est non Dabs non ça va passer parce que on passe ça a rien on connaît le jeu oh, t'as fini toi ou... je dis ouais c'est pour te dire si, si t'as besoin d'aide <coughs> si t'as besoin d'aide euh, non non non d'accord c'est parti ça fait que 10 minutes de vidéo. Hein. Voilà, c'est parti. Donc, on a une carte comme ça. Et... Pleine n Donc, on a une carte comme ça maintenant. Ouais. C'est un choix de niveau comme ça. Non, c'est une carte sur le jeu complet. et ouais, on ouais, a vu sur la chanson. donc, c'était pas une carte hein. Bon, on va arrêter de parler de la version démo parce que c'est du passé maintenant. pourtant J'ai la version complète. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, hey, mon épée. Comme j'ai dit tout à l'heure, achetez-le. C'est vraiment le coup de l'acheter. Oui, il est sorti le 30 mars. Ou alors je confonds avec un autre truc. Sûrement. Non, il est sorti le 25 mars. Ouais, voilà. J'ai confondu. Euh... Avec, euh, avec Sonic, avec Sonic le film, ouais. j'ai confondu avec ça. quelle mon gars, à ce niveau encore une fois, on le connaît. Mais j'ai préféré commencer une nouvelle partie parce que, de bah, toute façon, j'avais pas le choix. De toute façon, j'avais euh, pas le choix. Parce que faire ça sur la démo, ça rien. Parce que, voilà euh, quand je marche Ok, capsule bien vu, c'est pas un world C'est un Kirby à la 3D All Stars Et en fait ça ne à rien C'est un Kirby à la 3D All Stars C'est plutôt classe en plus, en HD mon pote C'est pas un Nintendo 64, je sais pas quoi. Parce que la version 64, bon, en passant, je vais vous faire une vidéo, hein, ça ne cache <coughs> Non, euh... Voilà, on passe cette scène là, hein, parce qu'on l'a déjà vue. C'est une scène de Wikerli, pas... Dans... C'est bien qu'on peut passer toutes les mini scènes là. Non, on voyait juste une, une Kirby qui se baladait dans le bah, dans nettoie en fait. Je trouve ça. s'en met. On n'est pas obligé oh, de se débarrasser du pouvoir en question. Qu'est-ce qu'il veut lui Voilà, c'est ultra pratique cette attaque. Ah. C'est bon, mon avis personnel. Mmh. Ah bah.. pas facile, mais... Il y a sûrement un truc là derrière. Parce que là, sur deux mots, ils vont regarder pas au Qu'est-ce qu'ils disaient Ouais, ouais. On va peut-être pas, on va peut-être pas faire 100%. Hein. On va pas s'embêter. Mais on va juste faire jusqu'à la fin du jeu. Oh yes On va ramasser un maximum de trucs secrets dans le jeu. On va faire ça jusqu'à la fin du jeu. Eh c'est bien là. Parce qu'à la fin du jeu. Le bout du petit cachet. Ça va pas terminer. Bon on garde l'épée. Ah il va pas sortir de mon épée, putain. What Mais Attends un je lui donner épée, oh, vous avez compris. Oh, comment je l'ai fait cette attaque Et ça c'est épais, Pourquoi je suis souvent le niveau il est pas encore terminé. On va faire le prochain niveau et après on s'arrête là. On enfin, arrêtera là. Là-bas, ah ben, en fait, aujourd'hui on va faire deux niveaux vers celui-là. Enfin, celui de, de, de, du commencement du jeu, pas enfin, le niveau tutoriel. Là. Non, non, non, celui-là il comptait pas. Non, le, je veux parler plutôt du. Euh... Allez, ouf, ça. Je vais parler plutôt du niveau. C'est quoi ça? C'est quoi un truc? C'est parti. Juste pour des pièces de Allez hop! Sauvez tous les roues de décachés. Je vais essayer de le foyer. Il faut tout caché comme ça. Il ne m'a pas volé le tranchant. Il n'a pas gagné quand même. Alors en plus, c'est mes ennemis de bas. Ah, il me donné une épée à côté. Ok, je pensais que... Ah, c'est pour sauver un mot petit. C'est vrai. Et voilà, on a sauvé les trois mots de On peut le garder je trouve Je vais en plus hein Ouais, on peut le garder Vincent, il faut le garder en plus Je tue pas tout le monde Avant lui Je voulais le tuer moi Je voulais le tuer vraiment On va pas s'amuser à tuer tous Tous les ennemis Enfin C'est l'avancé dans le niveau Allez, faut pas être con là hein. Allez sort de nos accueillons mmh. oui, oui. Je t'ai juste pas avoir du maïs Merci Hop là on en a deux ah, Je sais pas si je vais faire un prochain niveau Ah si, ça se termine là. C'est terminé. Ah ça va, j'en ai eu plein là. Ah j'en ai eu trois. Oh putain C'est bien là Parfait on va pas retourner au village. Non c'est bon Donc ça, c'est un niveau qu'on connaît pas encore... Une... Ah, je... Oh putain Oh putain J'ai fait meilleur que dans... J'avais une collection de films... Ok, pas de soucis mon gars C'est parti Traverser du tunnel... <coughs> Les vais donc Ok c'est parti pour... Euh... Oh vas-y j'ai envie de prendre le feu Regardez tes cheveux Si on prend le feu voyons Mais si tout le monde prend le feu <rire> Est-ce que le feu... Eh t'as vu Eh regarde là Ah puis, y a une torche allumée allumé Allumer 4 torches Allez hein, bim Ce qui est le meilleur là tout le temps le feu bah, peut pas tout le temps le feu il a un boost comme ça c'est ultra classe c'est que le premier niveau qui est, qui est euh... ouais wow. ah. bon bon <rire> n'ai pas voulu faire un bouchou part ah, des gâteaux ok on a sourire au Widdledee trouver la salle secrète ah encore cool alors je dis que ouais on va pas faire 100% qu'est ce que j'ai en train de faire on va le faire 100% sans vouloir bon c'est pas grave hein en fait. je cherche pas vraiment les Widdledi, hein. les dit qui sont cachés euh, pas trop cachés ça je cherche pas à, je cherche à trouver les wintle je vous dis qu'il faut prendre tout toujours faut Allez le prendre en fait une flèche on dirait que c'est par là les pièces euh, je pense que ça va ça va nous servir les pièces ça va nous servir ça va alors ça elle euh, a Bon, on a les capsules, ok. Tu vois, si ça, ça, à prendre toutes les capsules. Bouge. On va pas faire le bon, boss, euh, maintenant. toujours toujours Seseco comme boss. Hein. Ouais. Enfin, si vous avez regardé... Euh, vous savez, si vous avez regardé euh, la vidéo Vous ne savez pas, ok. J'ai sauvé les euh, oui, en allumant une flamme, d'accord. Si tu veux, il y en a un juste là en plus. Et oui, il y a des quêtes en plus à faire pour sauver des voies de vie. Ah, je c'est une blague. Ah, ok. Ah, une pièce, je pense ça va se servir pour. Euh, dans, le dans le village. Dans le village Allez. Hop là Hey, ouais, ah, ah, ah, y a un canon quelque part. Donc, là, vite, euh... allez ah, chercher le canon. Hop ouais, là. Ouais, au final, ça va prendre plus longtemps que prévu. C'est pas grave. Après, si vous voulez. Après, je peux peut-être le continuer en live, je l'espère. Mais bon. Pas tant que ça, arrive, hein. Mais live, c'est plutôt pour aller en Romac, Maradon et tout. Je prendre air, non, j'ai gardé mes lives le... mmh. Regarde. Le feu, c'est bien. C'est là que je fais prendre des dégâts. C'est que c'est bien le feu. Ah non, les transformations. Non, oh. là. C'est encore plus bizarre. Hein. <rire> Ah les 4 Ah très bien Viens là, viens là. Hop wow. les 3 écrasés, bon. Ça on peut le casser. C'est sûr. On va le mettre peut-être. apprends dessus. C'est juste pour des pièces en plus Ah mais... elle a un peu. Je qu'il faut garder. Comment oui, il peut se déplacer, Kirby c'est. <rit> J'adore tout écraser c'est marrant Ouais c'est as, assez grand gamin Ok une capsule Ok je capsule bah enfin, juste Ah non non des trucs à collectionner mais des figurines à collectionner c'est pas vrai Oh les skiff Ah oh, les Ah bon <rit> <rit> Ah, bon. Attends deux secondes. Ah, ouais, mais si tu le mets sur la, la mèche. ça arrive. Mais... C'est pas ça que je voulais faire, ça. Ah, mais attends. Oh, vas-y, on s'embête pour le Ah. Non. Je pensais pas qu'on était plein de bouteilles. Oh. Voilà voilà, tu vois, je cherche pas à faire le 100% Parce que là ça fait déjà en fait 23 000 déjà. Parce que les niveaux sont longs. Tant pis on n'aura pas tous les W cachés. Sinon je crois que moi, car de... voilà, c'était le dernier niveau de. Vidéo... Euh dernier Dernier niveau de ce.. De... De... Dernier niveau de ce truc. à tirer la vie de recherche. Ah, une vie de recherche qu'on a pas vu Ouais, une radio. Oh, ouais, super. Ah, C'est une radio, quoi. Super, génial. Bon, bah, ça va, suivre Donc, Pierre qui roule. D'accord, ok. Il nous manque deux. Oh putain. Non, mais là, je fais, tu vois, je fais ultra pourcentage. Alors que vous avez bien vu, j'ai un, un affiché au début. Ah, nous avons fait des autres sous-secretes. D'accord, oh, ok. Eh ben écoutez. Ah, ouais, c'est sur 36. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Enfin, pour le prochain épisode de ce Let's